et on lance son navigateur Internet. Sur le site des médias fiches, on choisit les prises en main e-instructions, puis la fiche 4B. On accède ainsi directement à la lithothèque PACA. On effectue un clic droit sur l'image. Dans le menu contextuel, on choisit copier l'image. Dans la barre des tâches, on clique sur Interact Workspace. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur coller. On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On redimensionne l'image et on la positionne dans la page. L'image étant sélectionnée, dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Mettre en fond. Ainsi, l'image ne bougera pas lorsque les élèves viendront construire le schéma. On prépare une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. On sélectionne le menu menu workspace, on choisit page, créer une page dupliquée le logiciel se place automatiquement sur cette deuxième page on prend l'outil ligne, on modifie l'épaisseur de la ligne le style de ligne la forme de la ligne et sa couleur on trace la ligne de faille Pour mettre en évidence une première couche de roche, on choisit l'outil surligneur, on prend la couleur bleue et on choisit la sixième épaisseur proposée. Pour mettre en évidence la deuxième couche de roche, on change de couleur en choisissant un vert. Il est plus facile de tirer un trait droit au stylet qu'avec la souris. Pour colorier l'espace délimité, on choisit la couleur rouge, la plus grosse épaisseur proposée. On colore la zone. C'est assez difficile à la souris comme c'est le cas ici. Il faut surtout ne pas relâcher le bouton de la souris pour que le coloriage constitue un seul objet. La chose est beaucoup plus facile à réaliser directement au tableau avec le stylet. On prend l'outil sélection, on sélectionne les trois objets et on joue sur la transparence. Puis, on groupe les trois objets. On fait la même chose sur la partie gauche de la faille, on sélectionne, on joue sur la transparence et on groupe. On teste les déplacements du schéma.